bonjour tout le monde ok aujourd'hui j'aimerais vous parler euh, d'une formation que je viens de mettre en place euh, donc si vous êtes formateur vous êtes coach euh, ou vous voulez vendre votre connaissance en ligne ok euh, votre connaissance sur internet euh, j'ai créé cette formation pour vous aider à le faire étape par étape Ok, dans cette formation ce que je montre au fait c'est comment vous pouvez mettre en place votre propre plateforme d'e-learning ok avec votre nom de domaine euh, connexion illimitée, vous n'aurez pas à payer à chaque fois qu'un étudiant, un nouvel étudiant se connecte à votre plateforme. C'est connexion illimitée parce que c'est dédié avec votre nom de domaine. Ok, bon, je sais que je me répète, mais je pense que c'est important de d'insister là-dessus parce que sur le marché, il y a différentes solutions. Quand il y a une différence, je pense que ça vaut la peine d'insister dessus. Donc, du coup, dans cette plateforme, dans cette formation, s'il vous plaît, dans cette formation. Euh, vous avez, comme je viens de dire, je vous montre étape par étape comment vous mettez en place une, une, une plateforme d'e-learning. donc Ce que vous voyez là, ce que je vous montre là, c'est une plateforme d'e-learning. C'est la plateforme d'e-learning de la formation que vous allez intégrer si vous le souhaitez, bien sûr. Donc Et vous allez apprendre à construire ça. Comment est-ce que vous pouvez créer la vôtre avec vos, à votre goût, etc. Je vous montre tout ça en détail. D'accord donc une fois que vous êtes dans la formation, vous aurez une vidéo de bienvenue. Hein. Euh, et euh, après, on vous montre comment est-ce que vous pouvez utiliser l'espace de travail là que vous voyez. Euh, comment définir vos stratégies, comment choisir votre outil de travail et pour surtout ce pourquoi nous utilisons l'outil que nous utilisons pour créer la plateforme. Euh, il y a une partie où il y a une prise en main de l'outil. Donc étape par étape, on vous montre à quoi servent les outils. Les, les fonctions de l'outil, etc. et comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Et après, on peut on rentre dans le vif du sujet où on vous montre différentes façons de créer euh, votre plateforme d'e-learning. Donc, au fait, on va dire il y a du lourd. C'est 14 heures de cours, mais tout est fait, même si vous n'êtes pas à l'aise avec euh, tout ce qui est logiciel de création, de conception, etc., ça va être facile parce que c'est juste du glisser-déposer. C'est-à-dire, vous prenez une case, vous le déposez là, vous glissez là, vous écrivez un test ici. C'est fait étape par étape et vous verrez, c'est très facile. Du moment où vous êtes à l'aise avec le clavier et la souris, il euh, n'y a rien qui puisse euh, vous empêcher. Donc, il suffira d'avoir un PC hein, euh, et, et une connexion Internet, c'est tout. Donc, voilà. Euh, après, bon, voilà, on va en détail, on parle des choses qui vont rendre votre euh, plateforme fonctionnelle. Euh, si vous voulez vendre votre formation en ligne, on parle de ça en détail. Comment vous faites, d'accord Ici, euh, aussi, autre chose. Euh, comment vous mettez votre plateforme en ligne Par exemple, une fois que vous avez créé votre plateforme, comment vous faites pour que les gens tapent votre un autre domaine et, et retombe et tombent sur votre euh, votre formation Ok, donc on, on discute de tout ça. Euh, on montre tout ça dans la formation. À la fin, vous avez, des, vous avez des bonus. Actuellement, vous voyez juste télécharger vos thèmes. Parce que à la fin de la formation, je vous donne euh, des thèmes, des templates que vous pouvez télécharger et l'utiliser. Par exemple, ça, là, ce que vous voyez, ça c'est un template que j'ai créé juste pour cette formation. Okay? Donc, vous aurez des templates qui ressemblent, en tout cas qui, différents styles, vous verrez par vous-même que vous pouvez télécharger et l'utiliser à votre question Donc une fois que c'est téléchargé, vous mettrez votre logo, vous écrivez les tests que vous voulez et c'est parti. D'accord? Donc voilà, il y aura différents différents modèles que vous pouvez télécharger. Donc à la fin de la formation, si vous n'avez pas envie de créer vous-même à partir de zéro une plateforme, vous pouvez prendre un template, vous le modifiez et c'est parti. Vous mettez vos formations en ligne. OK. Parce que cette formation vous aide pour ça. Il y aura d'autres bonus qui vont s'ajouter. Euh, Rassure, euh, je vous assure, ça va être ça va être du régal parce que ça va être en tout cas c'est des, des informations de valeur que je vous apporterai. Euh, la formation le prix de la formation euh, c'est 37 euros, d'accord. Tout ce que je viens de vous montrer euh, vous l'avez pour 37 euros. Donc si vous pensez que c'est utile pour vendre votre expertise en ligne, donc vous êtes formateur, vous êtes coach, euh, quel que soit votre domaine d'activité de coach de coaching euh, si vous voulez vendre votre information en ligne, en tout cas, cette formation, elle est faite pour vous. Euh, autre chose, euh, vous avez un support. Donc, si vous travaillez que euh, vous travaillez sur le cours et que vous avez, des vous avez des difficultés, vous avez la possibilité de poser une question, vous remplissez le formulaire et vous l'envoyez, quelqu'un va vous répondre. S'il faut se connecter à votre compte et vous aider à modifier les choses, on le fera en zoom devant vous de manière à ce que vous puissiez apprendre. De, de, de, de, de la situation. ok euh, Donc voilà, j'espère que euh, c'est utile, cette, euh, ce, en tout cas cette présentation vous est utile. Laissez vos commentaires, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, en tout cas vous avez le lien euh, dans la description si vous êtes intéressé, allez-y, c'est 37 euros. Bye bye